Bonjour à tous, nous sommes vendredi le 2 octobre. La nouvelle du jour, c'est que Donald Trump et Mélanie Trump euh, viennent d'apprendre qu'ils sont contaminés par le coronavirus. Euh, première nouvelle qui a des conséquences quand même assez importantes à un mois de l'élection présidentielle. On n'a on aucune idée de ce qui va réellement arriver suite à cette euh, contamination. C'est sûr que Trump... Euh, euh, Donald Trump et Mélanie Trump devront être en quarantaine. Euh, c'est peut-être un, un, un, une jubilation pour plusieurs parce que Trump a souvent euh, parlé que le coronavirus euh, était. Euh, qu'il pouvait pas nécessairement l'attraper dans les rencontres, tout ça. Donc, euh, mais il faut bien préciser que ce que Donald Trump vient d'avoir comme diag diagnostic, c'est qu'il est contaminé par le coronavirus. Euh, euh, c'est pas nécessairement. Un, un, un, le fait que lui pourrait commencer à souffrir. Euh, Peut-être son âge peut euh, jouer là-dessus, parce que Trump a 74 ans. Euh, mais quand même, euh, la nouvelle est vraiment comme une bombe qui vient de sortir dans les médias. Euh, tous les médias américains en parlent. Et on a un peu éclipsé euh, la... Euh, l'accord qui vient d'être euh, fait entre les démocrates et les républicains sur l'injection de 2200 euh, milliards de dollars euh, pour un nouveau plan de relance. Et euh, ensuite, on va regarder peut-être pour terminer la, euh, la conditions américaines au niveau de l'économie, qu'est-ce qui se passe réellement. Euh, on a eu des chiffres sur le chômage, euh, beaucoup de personnes ne retrouveront pas une nouvel emploi. Et euh, on va terminer aussi avec l'or, euh, l'or euh, euh, qui euh, est résiliente dans ces temps et qui est encore en consolidation. Oui, c'est vraiment la nouvelle du jour que Donald Trump a été contaminé par le coronavirus. Euh, c'est sûr qu'au niveau des, des contaminations, il euh, n'y a rien de surprenant que les cas de contamination euh, se trouvent à monter, surtout aux États-Unis. Euh, euh, c'est un peu normal. Ce qu'on avait dit au commencement de cette euh, euh, épidémie, on avait dit que les personnes qui seraient exposées à d'autres personnes qui ont le coronavirus euh, seraient contaminées. C'est textuellement ce que je vous dis qu'on avait ce qu'on avait comme prétendu au commencement de la pandémie euh, parce que dans toutes les pandémies euh, c'est comme ça que ça fonctionne on est tout contaminé et c'est bon pour la population parce qu'on se trouve à, à, à développer euh, notre système immunitaire euh, Trump, le problème c'est qu'il a 74 ans on sait très très bien que l'âge a une influence très très importante sur les conséquences du coronavirus et donc euh, et moi ce que je, je voudrais regarder ce matin, je veux pas regarder, euh, le, regarder cette situation et dire ah, enfin Trump a été cont contaminé. Ça confirme que dans le fond, on avait raison. C'est nullement ça que je veux regarder. Puis, euh, de toute façon, je regarde les conséquences économiques encore de euh, ce, ces confinements-là. Puis, il y, y a des entreprises qui en souffrent beaucoup. Des entreprises qui vont fermer définitivement. On a eu euh, euh, dernièrement des chiffres et euh, c'est ça. Le, euh, non, les conséquences sont terribles. Euh, donc, euh, ce que je voudrais regarder dans un premier temps, c'est probablement, ben, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer probablement avec euh, à un mois de la présidentielle. Euh, c'est sûr que ce qu'on a dit, c'est que les débats sera, seraient probablement cancellés. Bon, c'est une bonne chose pour Biden, parce que dans le fond, euh, on sait que Trump, Mais malgré que le premier débat, euh, c'était euh, la, de la cacophonie, euh, personne n'a réellement euh, remporté ce débat. Euh, peu importe, il euh, y a quand même un temps que Donald Trump et Mélanie Trump vont être obligés de se confiner. Et ça, ça a ça veut dire que euh, la campagne va être comme euh, un peu arrêtée. Euh, Peut-être qu'on... Je ne sais pas ce qui va arriver, est-ce qu'on ne va on peut pas remettre la présidentielle, mais quand même, c'est un, une bombe qui vient d'être larguée, euh, et les médias traditionnels en parlent, tout le monde donne un peu leurs commentaires euh, euh, sur cette situation-là, et ça, cette situation-là éclipse un peu ce qui vient de sortir. On a eu une entente euh, entre les Républicains et les Démocrates sur l'injection monétaire, euh, on avait, bon, on avait des, des, des discussions à savoir, Qu'est-ce qu'on injecterait Réinjecterait le 600 dollars supplémentaires pour les chômeurs. Euh, les républicains voulaient un 400, un progressif à 600, avec le 1200 dollars qui va s'en venir dans l'économie aussi. Donc, euh, c'était un peu le le... le le fer de lance, mais là, on, en, on est arrivé à une entente et, euh, et on en a vraiment besoin parce que, dans le fond, l'économie euh, continue à souffrir. Et sans ces injections monétaires-là, plusieurs personnes, plusieurs petites entreprises euh, ne réussiront pas à, à, à poursuivre, poursuivre leurs activités. Donc, on débute avec ça. C'est la grande nouvelle. Euh, Trump et euh, Mélanie Trump, euh, Donald Trump et Mélanie Trump euh, sont atteints euh, du coronavirus. Euh, Trump et la première dame envoient des messages de calme et de résilience de la part de la Maison-Blanche après avoir été testés positifs. Euh, donc, euh, ça ici, ça se trouve être... Euh, pour voir qu'il n'y a pas de frime, dans le fond, euh, j'ai... J'ai trouvé ça, ça se trouve être le rapport des euh, des médecins euh, sur la confirmation que c'est pas une frime, c'est pas que Trump veut aller se cacher pendant un mois, euh, que les débats vont être annulés, c'est réel. Donc euh, non, c'est la nouvelle du jour. Et peut-être ce que je voudrais faire, c'est analyser un peu euh, au niveau politique qu'est-ce qui pourrait arriver. Euh, J'ai grappillé quelques textes ici. On donne des commentaires comme je vous ai dit un peu partout sur cette nouvelle là. Euh, la fortune politique de Trump dépendra en partie de la gravité de la maladie euh, d'autres dirigeants mondiaux ont, dont le premier ministre Boris Johnson euh, a été euh, bah, contaminé, la traduction m'a dit écœuré, c'est contaminé par le virus et il est revenu euh, diriger, euh, le président de 14 ans est cependant plus âgé que euh, ses homologues et ont contracté le virus et il n'était pas euh, sur le bulletin de vote euh, en tout cas, c'est ça, la nouvelle nous dit que dans le fond, il y a des personnes qui ont été comme contactées, qui sont des dirigeants pas, politiques, il y a eu euh, Boris Johnson, comme vous le savez il y a eu euh, le président du Brésil aussi Bonacero, euh, qui avait été contaminé aussi, il y en a quelques-uns qui ont, qui ont eu un, un diagnostic positif sur le coronavirus, et ils sont revenus et et ont été ont pris les mesures de, la, de quarantaine, ils sont revenus, et dirigent encore, et même euh, Bolsonaro je pense, son nom, euh, président du Brésil, euh, lui a pris de l'hydrochloroquine, et euh, euh, là on va aller voir quelque chose qui est très très intéressant, qu'est-ce qui va arriver après euh, ça, après cette nouvelle-là, euh, c'est le New York Times, bon... Tous les journaux en parlent aujourd'hui. Journaux américains, ce matin, c'était euh, la nouvelle du jour. Euh, euh, le New York Times a battu ses concurrents, puis publiant euh, le premier regard en coulisses sur les événements de jeudi, vendredi, à alors que le président Trump faisait face à, à la nouvelle qu'un principaux collaborateurs était tombé malade avant d'apprendre euh, que lui et sa femme euh, avaient été aussi infectés. Donc, euh, euh, le vice-président n'a pas... Euh, a, testé négatif euh, donc euh, le président est, est testé positif au coronavirus mais c'est euh, euh, je pense que c'est asymptomatique ou il pensait qu'il y avait une petite grippe euh, mais c'est pas quelque chose. En ce moment, il n'y a pas rien de paniquant euh, sur la santé de Monsieur Trump. Euh, on dit rien que là, il y a plein de spéculations euh, qui euh, disent que ah, ce qu'il va t'offrir parce qu'il a 74 ans. Ben, c'est vrai que son âge est problématique, mais en ce moment, c'est vraiment un, un, rien qu'un test positif avec Mélanie, Mélanie aussi. Donc, euh, il est presque certain que les deux débats restants, M. Trump et M. Biden, seront annulés ou radicalement modifiés. Bon, peu importe, je ne sais pas comment que ça va se faire. Euh, euh, la prochaine, Le prochain est prévu euh, dans deux semaines, le 15 octobre. Donc, euh, probablement, Trump devrait être encore en isolation ou je ne sais pas de quelle manière on pourrait faire ce débat-là. Euh, après avoir lancé des rassemblements, donc, il a besoin, malgré les règles interdisant les grands rassemblements dans un nombreux état, Monsieur Trump ne pourra pas quitter Washington pendant une dernière étape cruciale de la campagne. Donc, Trump pourra, ne pourra plus se déplacer un peu partout pour euh, aller faire la promotion euh, euh, de, de sa campagne euh, du programme républicain. Euh, donc, euh, c'est la spéculation qui, qui entre en jeu. Est-ce que les Personnes vont voter quand même pour Trump. Euh, Trump a décrié souvent que le coronavirus était euh, une maladie comme la grippe et euh, il a été, il a pris lui-même de l'hydrochloroquine, comme on va aller voir dans le prochain article, je crois, oui. Euh, je ne sais pas. Et une chose qui est sûre, c'est que Trump, euh, oui, a testé beaucoup positif, mais euh, physiquement, comme euh, Boris Johnson, a continué euh, après. Qui a eu euh, sa quarantaine, a continué euh, à faire sa, de la politique et Boba bah, bah, Sanero aussi. Donc, euh, euh, là, ça se trouve être toute la, la grande question. En termes de traitement, le président Trump a déclaré qu'il avait pris de l'hydrochloroquine dans le passé. Il, pourra, il pourrait prendre cela avec euh, le remdesivir et euh, de l'autre des améthasones, stéroïdes. Donc, euh, la question <rire> est de savoir si Trump va reprendre de l'hydrochloroquine pour traiter euh, le coronavirus comme il l'avait fait euh, de manière préventive. Euh, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il va faire comme décision? Mais ça va être vraiment, vraiment à suivre. Donc, euh, oui, la campagne électorale est un peu entravée, mais Trump peut prendre des mesures, même s'il est en quarantaine, pour continuer sa campagne d'une manière virtuelle. Euh, Là, ce que je voulais vous parler, ben c'est sûr que c'est tombé un peu sous silence ce matin, mais on en parle un peu. C'est qu'il euh, y a une adoption de projet de loi de stimulation de 2, 2 200 millions de 2,2 billion. C'est 2 millions de dollars, mais cela ne signifie pas que les chèques de 1200 et plus et, plus de prestations de chômage sont en route. Donc, c'était, le plan était adopté adopté par euh, la Chambre des représentants, adopté juste d'histoire un projet de loi. Euh, c'est ça, c'est adopté, mais ça peut prendre un certain temps avant que tout se met en branle pour euh, les dépôts de chèques de 1200 dollars à tous les citoyens euh, des États-Unis et euh, le 600 dollars de chômage parce que c'est ça qu'on euh, qu veut euh, apporter. Ici, j'ai un peu les détails, là, le plan de... Euh, 2200 milliards de dollars adoptés par les démocrates de la Chambre est une version allégée euh, et mise à jour euh, de la loi sur les héros de 3.4, euh, parce que les démocrates demandaient 3. Ben 3 400 millions milliards de dollars euh, c'est adopté avec ça. Ça comprend ben, les fameux chèques de relance, un autre chèque de relance, même chose qui est arrivé en mars de 1 dollars et on ajoute ben, c'est 600 dollars. Euh, on s'est entendu pour 600 dollars parce que c'était pas sûr. Les républicains voulaient, voulaient 400 dollars euh, pour les allocations de chômage supplémentaires et là c'est 600 dollars. Euh, donc euh, donc euh, encore beaucoup d'argent euh, dans euh, sur le marché euh, le marché qui va ben des personnes qui ont vraiment besoin de ça on va aller voir euh, dans les prochaines diapos mais il y a des personnes qui vont probablement prendre cet argent là pour encore payer leurs dettes parce que comme on peut constater euh, au niveau de la consommation mais ben, presque tout est gelé et surtout avec euh, les nouveaux confinements parce que là avec cette nouvelle là qui vient de sortir euh, de Trump, euh, ça va justifier qu'il faut continuer à confiner, euh, à faire en sorte que les personnes puissent avoir le moins de moins de contacts possible. Donc la conséquence va, va être encore beaucoup de petites entreprises qui vont être dévastées. Déjà on avait eu le gros coup en mars et là maintenant on va se trouver à avoir euh, un, le coup final. Euh, L'économie américaine va en souffrir terriblement. Et ce qu'il faut se dire, c'est que dans le fond, il y a plusieurs entreprises qui ne euh, pourront pas euh, subir ce second coup. Donc, euh, c'est fini pour plusieurs euh, petites et même des grandes entreprises. Regardez comme les entreprises de transport, ben je parle des compagnies d'aviation. Déjà en mars, euh, euh, c'était euh, terrible ce qui est arrivé là, mais avec ce coup final-là... Euh, euh, un autre confinement justifié par le fait que Trump a attrapé le coronavirus. mais là on va donner le coup final euh, les, les compagnies de croisière, de voyage. Euh, ça va être terrible pour plusieurs, plusieurs petites entreprises et même des grandes entreprises euh, dans certains secteurs. Euh, donc, euh, les démocrates, euh, ça comprend, comme on a dit, 600 dollars. On peut réduire le prix de la loi générale sur les roues de 1 milliard de dollars. Euh, en gros, c'est ça, c'est le 1200$, le 600$ accepté pour le chômage, et c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'argent, on n'a pas encore tous les détails, mais c'est accepté, beaucoup d'argent qui va qui vont encore être injecté dans le système. Et comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, on a vraiment besoin de ça aux États-Unis, parce que la croissance de la masse salariale ralentit en septembre à, 661, euh, 661 000 euh, dans le dernier rapport sur les emplois préélectoraux. Le taux de chômage était à 7,9. Le taux de chômage a quand même euh, baissé, mais euh, la réalité, euh, je vais vous montrer d'autres graphiques, vous allez comprendre que le taux de chômage a baissé, mais il y a beaucoup de, de personnes qui sont hors emploi maintenant, euh, qui sont plus dans la euh, euh, force labor, là, qui sont pas actifs et qui ont décroché. Euh, et même, j'ai vu une vidéo hier où on... On parlait de plusieurs personnes qui ont vraiment décroché du système, euh, décroché complètement de, euh, du système de chômage, tout ça, euh, euh, essayent de s'organiser toutes seules. Et j'ai vu ça en Californie, euh, des packs de roulottes, euh, vraiment, euh, c'est la pauvreté, la misère, hein, mais les personnes ont non plus aucune ressource se retrouve l'an dernier recours et essaient de vivre du mieux qu'ils peuvent donc c'est on se trouve à voir à croissance, à la croissance de la masse salariale a ralenti en septembre dans une pétition mois dernier du mois dernier lors lorsque la masse salariale mensuelle est arrivée comme prévu mais le taux de chômage a chuté beaucoup plus que prévu euh, il y a quelques instants, ça vient de sortir la nouvelle, euh, le, euh, le, le bureau le BLS rapporte qu'en septembre, un total de 661 000 emplois euh, euh, ont été ajoutés en dessous euh, des 868 000 attendus euh, et moins de la moitié euh, de 1 million. 500 000 en août donc non on se trouve être vraiment on repart, on repart et c'est un peu normal avec le confinement avec les mesures et on avait soufflé le système en mars avec de l'injection monétaire et les dépenses c'est ce qu'on va aller voir dans la prochaine ah ben ça on va regarder tout de suite cette, cette diapo là qui, qui montre aussi bien dire qu'il y a plusieurs personnes qui décrochent de d'être actives dans le, le, le, le dans le au niveau de, de, de, de, de, de l'économie réelle. Donc, euh, on se trouve à, à, à décrocher à s'en aller. Euh, les jobs vont être, qui sont perdus en permanence, on a ça ici, c'est à la montée. Donc, il euh, y a des, des emplois qui, jamais qu'on va retrouver, c'est des emplois qui sont perdus à tout jamais. Donc, l'économie doit se refaire. On parlait, je lisais un article, Hier, sur euh, la manière que l'avenir euh, regarde, parce que dans le fond, il ne faut pas penser non plus que euh, c'est la fin du monde. La Deuxième Guerre mondiale, euh, pensez à l'Europe qui était dévastée. Euh, euh, comment est-ce qu'on pouvait voir l'avenir un peu rose aux États-Unis c'est arrivé un peu plus tard pour eux parce qu'ils sont rentrés en guerre à, en 1943, à l'attaque de Pearl Harbor, mais euh, lorsqu'ils sont rentrés en guerre après ça, euh, c'est sûr que la peur, la crainte s'est installée aux États-Unis, mais après règlement de la Deuxième Guerre mondiale, l'économie a repris et euh, c'était des années glorieuses dans les années 50-60. Euh, donc, c'est la même chose qui va se passer. C'est sûr que c'est tout un choc qu'on a eu. et Probablement euh, que la planète va prendre des années à s'en remettre. Il euh, y a plusieurs paradigmes qui vont changer au niveau euh, de l'emploi, au niveau du genre d'emploi qui vont être disponibles, au niveau de de certaines entreprises qui vont disparaître tout simplement. Euh, donc, euh, ça rapidement, ça se trouve être euh, les revenus... Euh, on des Américains, on a eu un gros pic lorsque l'injection monétaire est arrivée en mars. On est en descente. Euh, personnel, la de consommation, consommation a explosé ici un petit peu après que les chèques sont arrivés. Et là, on descend. Et ce qu'on va faire tout simplement, il va y avoir un autre pic ici, peut-être moins important. On ne pas. On va voir parce qu'il y a des personnes qui ont épuisé toutes leurs leur ressources de mars et la consommation devrait repartir un peu. On va voir ça. Euh, les consommateurs américains, c'est un, c'est Ici, l'article, c'est les consommateurs, consommateurs américains s'étaient habitués aux 600 dollars d'indemnité hebdomadaire, euh, appui au chômage et, et, aussi le chèque de 1200 ont aidé à la relance. Mais là, c'est ce que l'article nous dit que, euh, c'est un peu épuisé en ce moment, donc il faut absolument qu'on ait encore de l'injection monétaire et comme Jérôme Powell l'a dit, euh, ça, ça n'arrêtera pas, c'est pas à la veille d'arrêter. Euh, donc euh, ça c'est un autre graphique qui nous parle que le taux d'épargne personnelle s'est effondré de 17,7% à 14,1%. Cela signifie que 60% de l'épargne personnelle constituée à la suite de la marée de relance budgétaire euh, COVID en mars, là, c'est épuisé. Là, maintenant, c'est épuisé. Donc, il faut donner un autre coup et le plan vient d'être adopté. C'est ça qui va arriver. Euh, ça va probablement rebooster encore euh, l'économie, mais le fait que euh, tout est arrêté, qu'on confine, qu'on va avoir une justification, vu que le président a le coronavirus, de continuer à confiner, ça va être à suivre, à savoir comment que, comment qu'on va s'en sortir euh, ensuite. Euh, plusieurs économistes commencent à parler euh, de deux, trois ans, quatre, quatre ans de, avant qu'on ait vraiment un, un, un, un retourné comme euh, dans l'économie euh, qu'on avait avant. Euh, avant la COVID, euh, mais moi je pense que c'est plus que ça, on avait une épuration à faire, et vous le savez très bien, je vous en ai parlé souvent, euh, l'épuration est arrivée, et euh, là il va falloir partir sur des nouvelles bases, J'ai aucune idée comment que ça va fonctionner, mais pour terminer, je vais vous parler de l'or, euh, ça c'est Bridgewater, euh, Ray Dalio, euh, l'or n'est pas trop cher aujourd'hui, il n'est pas trop tard pour se positionner, tel est le message du rapport de septembre du hedge Fund Bridgewater Associate de Ray Dalio. Dans un contexte de pression constante, les décideurs de la planète en faveur de la création de monnaie, des dépenses, des taux à zéro... En raison des changements des, euh, des rapports de puissance, des conflits potentiels, l'or remplit un rôle unique lorsqu'il s'agit de protéger le porte portefeuille d'investissement. Donc, Rédelio en remet et dire encore, elle dit encore euh, qu'il faut euh, acheter de l'or. Et pour terminer, ben, c'est ça. C'est un peu la perspective de l'or dans le contexte qu'on vit actuel. Euh, euh, la pression continue à s'exercer un peu partout, au niveau euh, ben, des taux d'intérêt nuls, c'est l'article, mais un peu euh, simplifié, euh, donc on se trouve à avoir, avoir une économie qui est euh, qui est en souffrance une économie qui va encore être paralysée pour toute l'automne jusqu'à l'élection et ensuite l'hiver euh, ça va être difficile déjà les, ben, on parle des restaurants, le tourisme tout ça, l'hiver c'est un peu arrêté un peu partout, euh, ben, surtout en Amérique du Nord là, même aux États-Unis donc euh, et ça va être encore plus amplifié à cause de, euh, des confinements donc euh, il faut s'en mettre patience et attendre euh, probablement euh, qu'on va euh, avoir plusieurs euh, des entreprises qui vont souffrir, des individus qui vont souffrir, les plans de relance sont là aux États-Unis, au Canada aussi, on vient d'en annoncer un, un nouveau. Donc, il faut être armé de patience et comme je vous dis au niveau de l'or, l'or continue à consolider et l'or va être l'assurance par excellence dans ces temps -là de, de précarité économique réelle.